Bonjour à tous, je suis très très très heureux euh, de vous retrouver pour cette nouvelle présentation euh, JDR. Euh, Aujourd'hui on va vous présenter euh, Genesis euh, de chez Edge euh, Studio, que l'on remercie euh, de, nous avoir, de nous avoir fourni euh, cette épreuve physique. Et très content euh, d'avoir oui. du physique sur la page, même si ça fait longtemps qu'on travaille sur euh, le pdf. Bonsoir euh, Nicolas, comment vas-tu Bonsoir Pierre, euh, ça va super bien, ouais. de... content de te retrouver. Oui, c'est un retour, le retour euh, de, euh, de Pierrot et de, et de Jefferson puisque comme pour Toto Lastico, bah comme maintenant il y a beaucoup de kilomètres qui nous séparent, on va travailler à distance, même si toi et moi, on avait déjà bien commencé à, à, à proposer ce, ce genre de formule. Alors aujourd'hui, on va parler de Genesis euh, de chez Edge, qui est donc un jeu de rôle dit générique, et qui a la particularité d'être à la fois générique, et en même temps d'utiliser le système de dé narratif. Alors, on va partir déjà là-dessus, avant d'expliquer un petit peu le contenu et la proposition, et avant d'aborder la partie générique, qu'on verra en, en, en milieu de, de, de vidéo, je voudrais que tu nous expliques ce que c'est que euh, le système de dénarratif. Euh, voilà le, le, le narrative système de, de, de, de, chez, euh, de chez Edge qui est quand même bien connu de ceux qui ont l'habitude euh, de jouer chez eux, notamment les joueurs de Star Wars et puis un petit peu aussi euh, ceux de la légende des 5 anneaux, même si on va plutôt se pencher sur Star Wars. Voilà, ouais, et puis nous on connaît bien parce que Star Wars on, on commence à avoir quelques heures euh, ouais. au compteur quand même. Ouais. Et, euh, et effectivement, on, on sait ce que c'est que ce narratif d'ice system, ça c'est l'appellation mm -hmm. euh, US, donc euh, le système de dés narratif, mm -hmm. qui, euh, qui ne laisse personne indifférent. On, mm -hmm. on en parle souvent quand on, justement on évoque le jeu de rôle Star Wars, et là on est sur euh, sur une déclinaison euh, quasi exacte de ce qu'on a connu dans nos, nos trois jeux de rôle Star Wars, euh, qu'on connaît bien comme Confant de l'Empire de la rébellion, et enfin, c'est Destinée mmh. où on utilise des dés qu'on appelle propriétaires. Mmh. C'est comme ça que les gens en parlent, de façon mmh. beaucoup plus commune. Euh, donc, c'est des dés, des dés 6, des dés 8, des dés 10, euh, des dés 12. Mmh. Tout à fait. Qui n'ont pas les faces traditionnelles qu'on connaît, euh, mais qui ont des, une iconographie. Des euh, Inscrite sur les dés. Mmh. Euh, et qui, qui va nous permettre sur, sur un jet d'interpréter euh, l'action déterminée par le jet de dés. Euh, par le biais de ces petites icônes mmh. qui vont nous donner euh, les succès, les échecs, euh, les triomphes, les catastrophes, les désastres pour être plus précis. Mmh. Euh, voilà toutes ces petites subtilités qui font qu'on va déterminer le succès ou pas d'une action et qu'en plus euh, on va apporter quelques petites subtilités dans la narration du jeu. Et c'est cette subtilité permet euh, au maître de jeu de partager avec le joueur la narration euh, de, de, de, cette, euh, de cette résolution. Euh, pour être plus clair, euh, le joueur aussi va participer à l'interprétation des dés et expliquer pourquoi il a réussi, mais que malheureusement, il y a un désavantage qui, qui, qui, qui résulte de cette action, qui fait que ça va avoir des conséquences. Et euh, l'intérêt euh, fondamental de ce système de dés, euh, qui peuvent être déroutants au départ, mais euh, qui au final on l'a vu en jouant à Star Wars, ça s'avérait ouais. très amusant, peuvent euh, voilà, contribuer à la narration partagée entre le, le maître de jeu et les joueurs. La grande force si j'ai été clair. Ouais, ouais, ouais, si, si. La grande force de ce système 2D, c'est que, et c'est une phrase qui fait un peu mal à la tête, mais il y a des réussites négatives et des échecs positifs. Oui, c'est bien dit. Ça résume un petit peu la chose. C'est qu'effectivement, tu peux réussir une action mais il y aura quand même un, un petit une Titanic roche qui va ouais. glisser genre <rire> okay. j'ai réussi, réussi mon saut euh, par dessus les 2 mètres de vide mais euh, mon, mon atterrissage se fait hasardeux mm. et euh, peut-être que je vais me fouler la cheville à l'atterrissage, mm. donc on, voilà on est moins on est moins dans l'aspect binaire euh, ouais. réussite échec habituel, réussite échec là on va y apporter une petite saveur est-ce que, comme dans le système de Star Wars, euh, il y a la possibilité euh, de euh, points de force et de côté obscur pour, euh, qui serait proposé par Genesis, et donc la possibilité pour le MJ d'avoir euh, dans sa main une manne euh, négative, qu'il va faire peser sur les joueurs, et à contrario, lorsqu'il la fait peser, elle se transforme en man positive, que les joueurs peuvent à leur tour utiliser pour contrecarrer euh, des effets négatifs. Il y a, y a ce même système-là Effectivement, pour, euh, pour s'inspirer du, du, du principe comme tu l'as dit, des de points de force mm -hmm. euh, qu'il y avait dans Star Wars, là, ils ont mis les points d'histoire. Euh, d'accord qui vont avoir un effet un peu similaire pour mm -hmm. permettre soit aux joueurs, soit aux MJ, d'améliorer des dés, par exemple. Euh, mm. bah, ce qu'on connaissait bien avec les points de force, finalement. Donc oui, ils ont transcrit euh, cette mécanique euh, dans Genesis, avec euh, et ça reste optionnel, hein, puisque mm. euh, la règle d'or dans le jeu de rôle, c'est qu'on qu fait ce qu'on veut des règles, mm. mais mm. il y a mm. cette possibilité d'utiliser les points d'histoire euh, pour euh, améliorer des dés, changer une situation, peut-être se sortir d'un mauvais pas, et pareil pour le MJ, d'utiliser ça pour ses, ses personnages non joueurs. D'accord. Donc oui on retrouve le même concept, plus un autre nom. Donc on, on, on rappelle que les dés, on peut les avoir euh, par intermédiaire euh, de l'application qui est euh, distribuée sur les téléphones portables et que euh, ouais. si... Euh, alors on peut acheter euh, la boîte euh, de, de dés euh, Genesis mais si vous êtes joueur de Star Wars il n'y a pas besoin de les acheter Exactement. parce que tu, tu, tu m'expliquais que en fait les dés ce sont les mêmes, ils ont été légèrement redesignés euh, pour Genesis, ouais. mais c'est juste... Un redesign, euh, la couleur des dés n'a pas changé et les logos se reconnaissent et se transposent sans problème euh, euh, sur, euh, sur le, ce système de jeu en fait. Exactement, alors ça, ça fait longtemps que Slash edge euh, utilise des systèmes à des propriétaires, mm -hmm. parce qu'ils avaient déjà fait ça avec Warhammer V3. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont fait une variante avec la légende des 5 canaux et effectivement ils ont développé ça beaucoup plus avec les, les jeux de rôle Star Wars et là avec Genesis on est vraiment sur une déclinaison du système qui a été développé dans Star Wars D'accord. ce qui correspond le plus à ce qu'on va obtenir dans Genesis donc effectivement comme tu viens de le dire, le design a été revu mais, mais euh, doucement pour dire ça c'est l'idée de Genesis pour leur donner une identité mm -hmm. mais l'iconographie est exactement la même donc euh, nous par exemple joueurs de Star Wars, on ne sera pas déstabilisé et on peut même utiliser notre matériel hmm. c'est l'avantage c'est un système 2D euh, qui est euh, décrié. Moi, ce que j'apprécie, c'est que euh, du coup, il n'y a pas de calcul de seuil. Euh, y a pas, on n'est pas obligé hein, de faire des mathématiques quand on fait nos G en disant plus 1, moins 1, euh, euh, euh, G12 pour euh, toucher tout ça. Tac, là, c'est quand même beaucoup plus visuel. Euh, c'est vrai que ça, ça, ça donne un système de d qui est beaucoup plus instinctif au niveau de la lecture et des réactions. On le voit dans les parties de Star Wars où dès qu'il y a lancé, on, on, on a tout de suite... On constate tout de suite, ah, il y a l'étonnement qui va avec, ou, ou la joie ou la déception qui va, qui va directement avec, parce que voilà, c est, c est, c est, ça se lit très facilement et ça s'interprète très facilement. C'est pas forcément quelque chose qui est apprécié de la communauté. Qu'est-ce qu que ça en dit dans la communauté rôliste de ce système-là On décrit le fait que ce soit un système propriétaire et qu'il faille le racheter, ou alors on salue la lisibilité de la proposition ce que je comprends, et puis on verra dans les commentaires, mais ceux qui n'aiment pas en général... Bon, d'abord, ils bon, jamais ils le, le côté... <rire> le... Oui, c'est probable. <rire> ils critiquent un peu le côté mercantile de l'affaire, c'est-à-dire qu'effectivement, ouais. il faut encore racheter des dés pour pouvoir jouer à un jeu. Mm -hmm. Ça, c'est le premier argument. Bon, cet argument passé, sachant qu'effectivement, l'appui est gratuite, par exemple, mm -hmm. euh, au moins elle l'était jusqu'à pas si longtemps pour, pour, pour le faire, bon, voilà, et que si on est équipé pour Star Wars, on est équipé pour Genesis... Voilà, c'est discutable. Après, je pense que ça rebute beaucoup de gens parce qu'ils euh, ils s'y sont pas frottés vraiment. Ouais. Euh, après, il y a des gens qui vont certainement nous dire « j'ai essayé, j'ai pas aimé », et ça, c'est tout à fait mm -hmm. légitime. Mm -hmm. Mais euh, ça, c'est une question de point de vue. Mais tu vois, nous qui, qui, qui avons testé, il euh, y a une petite phase d'adaptation, mais elle est assez rapide. Ouais. Euh, à partir du moment où tu as compris que d'abord, tu vas regarder tes échecs et tes réussites. Si tu as au moins une réussite, tu sais que tu as réussi ton action. Et après, ça. on va interpréter... Les autres dés qui vont justement apporter cette subtilité à la narration mmh. dont on a mmh. parlé en introduction. Mmh. Mmh. Donc, euh, l'essayer, c'est l'adopter, j'ai envie de dire. Euh, bah, bon, a, on trouvera toujours des gens qui n'aimeront pas, et, et ça, on ne pourra rien en dire, hein. c'est mmh. une affaire de goût. Mais à partir du moment où on s'y est frotté depuis quelques années comme, comme, comme nous avec Star Wars, je, on n'a plus trop d'efforts à faire pour, ouais, euh, instinctif, pour, ouais. euh, pour adhérer au, au système. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Mmh. On en pense qu'on en veut, euh, chacun est libre. Moi je pense que euh, voilà les reproches qu'on lui fait euh, peuvent être modérés. D'accord. Dans le dans cet ouvrage, <rire> on va se retrouver quand même avec des propositions d'accompagnement puisque si on est sur un système euh, dit euh, dit euh, générique et donc qui permet en fait d'adapter tous les univers on vous tient quand même bien la main euh, dans l'ouvrage et on vous accompagne à la fois dans la création des personnages dans la résolution des combats euh, dans la création du matériel l'adaptation de celui-ci il, il y a tout un ensemble euh, de choses dans le livre le livre une fois de plus est très bien fait hein, euh, il faut quand même le reconnaître Edge sait faire euh, euh, oh, du, euh, du, du... Ouais, c'est vraiment, vraiment très très propre. Euh, et donc, euh, à l'intérieur... Ouais, toujours, c'est toujours les mêmes maquettes. Euh, et donc, dans cet ouvrage, vous allez avoir 6 univers pour débuter. Donc, c'est des univers qu'ils ont voulu euh, extrêmement diverses afin de toucher un petit peu à tous les univers du GDR. On va avoir euh, du fantasy qui va s'appuyer sur euh, l'univers de Terrinos Descent, Hein, qui est un univers propriétaire de, de chez euh, FFG. On va avoir du steampunk euh, plutôt donc, euh, du style euh, Orson Welles, euh, Jules Verne. Euh, on a euh, de la guerre uchronique un petit peu, peu horreur. Des mondes modernes qui vont être là, euh, beaucoup plus libres au niveau de la proposition. De la SF et euh, du Space Opera qui s'appuie sur euh, le fameux Twilight Imperium de, de chez euh, FFG. Donc là déjà, on part avec... Euh, une trousse à outils et quand on ouvre cette trousse à outils qui permet normalement d'ouvrir de, de, à tous les fantasmes, on repère quand même le marteau, euh, la, la, la bonne vieille clé et les bons vieux clous qu'on connaît, à savoir ces six ouais. univers qui, euh, qui nous accompagnent en fait. ouais alors le, comme tu le dis, ce livre c'est une, une énorme boîte à outils bien sûr, c'est mm -hmm. un, un ensemble de règles puisque là, là on, on, on est débarrassé complètement de l'aspect euh, développement d'un univers précis. Mmh. Donc, un euh, gros bouquin que tu as entre les mains, euh, ouais. il, il s'oriente essentiellement sur le système. Donc, c'est vraiment tout le système qui est, qui est décrit là-dedans. Ouais, c'est aussi épais qu'un jeu de rôle Star Wars, hein. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. là, il n'y a pas, là, il a pas l'univers qui est décrit, il n'y a pas de scénario, il y a tout ça. Là. 253 pages. Et c'est super, voilà, c'est super intéressant parce que nous, on avait l'habitude de, de, fonctionner avec ça sur du Space, -Up, Space ouais. Star Wars. Mmh. Et là, euh, bah, justement, c'est ce que je suis allé voir. je, je livre mon expérience. Quand je l'ai ouvert, j'ai vite réalisé que les premières pages étaient euh, étaient là pour décrire euh, tout le système de, de, de, de, de, de, de comment dire le système de compétences, comment on résout les actions, etc. Qu'on connaît bien. Si on si on est passé par Star Wars, on le maîtrise déjà. Ouais. Et qu'après, petit à petit, comme des Lego, ils vont rajouter des briques qui vont t'aider à euh, aller euh, l'adapter à l'univers que tu recherches. Mmh. Le, la chose, le, mon premier réflexe justement, c'était comme nous, on était coutumier du fait de jouer euh, avec ce système dans, dans de la science-fiction, je suis allé voir le système de magie. Parce que je voulais voir, ah, tiens, mais qu'est-ce que ça donne, le euh, Genesis sur du médiéval fantastique, sur de la mm -hmm. fantasy. Mm -hmm. euh, ça m'a intrigué. Donc je suis allé voir, et effectivement, il t'explique. Alors, ça mérite, ça mérite d'être un petit peu amélioré. Euh, ouais. Mais ça, on va y revenir. Parce que, voilà, ils jettent des bases. Mm -hmm. Ils jettent des bases d'univers. Ils te donnent des clés. Ils vont te dire comment créer un nain, un elfe, un magicien. Ouais. Ils vont te balancer un système de règles de magie qui tient, qui, qui, qui est cohérent avec le reste du système, mais qui va demander à être étoffé. Et il sera étoffé probablement avec, euh, avec le livre sur Tyrion qui viendra bientôt. Oui, oui parce qu'il va y avoir des extensions hein, euh, qui vont être proposées, ouais. c'est-à-dire que vous pouvez partir du principe que vous achetez cet ouvrage, vous restez sur cet ouvrage et vous vous donnez beaucoup de travail et beaucoup de temps et vous créez vraiment l'univers euh, qui vous sied euh, et, et que vous avez euh, dans votre esprit depuis euh, depuis longtemps, ou alors vous profitez euh, des extensions qui, euh, qui sortiront bientôt. Euh, donc effectivement, dont euh, la première qui sortira bientôt, qui est sur l'univers de Terrenos, et donc qui sera plutôt euh, sur, euh, sur du fantasy. Euh, quand on dit pour que... Continuer, euh, que ouais, -y. Vite fait. Mm -hmm. Pour continuer, il y a, y a d'autres choses intéressantes qui, est, qui sont apparues dans, dans les bouquins de Genesis, et après je te relaisse la parole. J'ai dit que je m'étais concentré sur le, les règles de magie, parce que pour nous, c'est ouais. connu. J'ai vu aussi qu'il y avait des règles qui étaient assez détaillées sur le piratage, et qui peuvent être développés dans l'univers d'Android, dans un univers un peu cyberpunk. Il ouais. euh, y a des règles, il y a des règles très intéressantes sur la peur et la santé mentale. Si tu veux adapter ça à une époque contemporaine avec des créatures tentaculaires ou je ne sais quoi. <rire> Donc c'est intéressant parce que tu vois cette petit, ces petites briques de Lego dont je te parle et qu'ils ajoutent et qui euh, te donnent déjà des bonnes pistes. Ouais. T'as la, la, la, la boîte à outils adaptée pour, pour mettre ça ensuite dans l'univers qui te plaît. C'est des portes ouvertes en fait et, et après euh, après libre à, vous, euh, libre à vous effectivement de, de, de les explorer. Du coup, euh, la première euh, de mes questions, c'est est-ce euh, que tout est réellement possible? Euh, est-ce qu'on peut vraiment tout créer avec ce système euh, Genesis? Et puis la question que beaucoup de rôlistes euh, se posent, c'est est-ce euh, qu'on peut utiliser un système de jeu unique euh, pour des univers multiples en fait euh, parce qu'on part du principe que chaque univers euh, bénéficie de son système de jeu euh, bien adapté tu parlais de magie je sais que tu es un, un, un, un joueur euh, euh, qui a donjons et dragons dans l'âme malgré tout il euh, y a très longtemps tu as, as commencé par ça euh, quand je joue à Donjons et Dragons je ne joue pas à Star Wars et donc les systèmes de jeu de Donjons et Dragons sont, sont totalement différents euh, des systèmes de Star Wars on parle beaucoup des systèmes D6 qui sont notamment euh, très souvent euh, réutilisés euh, avec, euh, avec euh, Cthulhu, euh, avec Midnight euh, il se passe plein de choses en ce moment où on réutilise comme ça euh, des mécaniques qui ont évolué dans le temps mais qui sont, euh, qui sont basées sur une source bien précise. Donc voilà, est-ce qu'on peut vraiment tout faire avec Genesis et est-ce qu'on on peut vraiment ambitionner qu'avec un seul système, on puisse parcourir l'intégralité des univers Grosse question. énorme. Pour résumer ta question, est-ce qu'un système euh, universel et générique comme Genesis te permet de tout faire Ouais, est-ce qu'un est qu un système unique est, est, est cohérent avec des univers multiples euh, Alors, ça c'était une question fondamentale. <rire> euh, en gros, est-ce qu'on est qu apprécie euh, de maîtriser un système euh, qu'on va décliner dans tous les univers ou est-ce qu'on apprécie qu'un système soit dédié à un univers et, ah ouais, Ça, ça c'est un vrai débat dans l'univers du jeu de rôle. Euh, quand je vois... Euh, le succès de Donjons et Dragons 5 et toutes les déclinaisons qu'on voit aujourd'hui, tu viens de parler de Midnight, tu vois, bah ouais. où, euh, on se dit que euh, oui, la place d'un système générique est, est bien réelle parce que les joueurs et les MJ euh, ont tous envie euh, de... de, enfin, n'ont pas envie de s'embêter à assimiler des nouveaux systèmes à chaque fois. Si tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois. Donc pour eux, c'est un confort, c'est un confort d'en maîtriser un et ensuite de le décliner en l'adaptant mmh. à l'univers qui leur en fait. Mmh. Ça, c'est un point de vue. Et c'est un point de vue qui justifie euh, l'existence du système générique. Il y en a d'autres que Genesis, mais là, on parle de Genesis. Euh, tu parlais, de, tu parlais de, de, de mes débuts à Donjons et Dragons et dans le Fantasy. Comme je te l'ai dit, euh, la première chose que je suis allé voir, c'est le système de magie pour voir ce que ça fait. Mmh. Parce que souvent, <rire> je pas. <rire> qui arriver, on, on a envie de savoir ce qu'il qu a dans le ventre, le système, pour faire du, mmh. du médiéval fantastique. Et a priori, ça fonctionne. D'accord. Euh, après, il y a les apôtres de ceux qui disent euh, « Non, chaque univers doit, ou autant que faire se peut, un univers doit avoir un système qui lui convient qui lui est adapté. » Je prends pour exemple un jeu dont on va parler bientôt, qui est unique. Il y a un système très particulier. Il y a un système très particulier qui a été développé euh, dans l'esprit de l'univers de Tolkien. Et ouais. ça se ressent dans le système, on en avait déjà parlé rapidement, avec un dé qui va, y avoir, qui va avoir la rune de Sauron, la rune des Gandalf. Donc tu vois, il y, y, y a ceux qui disent, moi écoute, un système qui marche, je peux m'en contenter et le décliner dans tous les univers, et puis ça me permet de ne pas être dans l'apprentissage perpétuel, mmh. dire Pareil. et ceux qui vont dire, mais non, moi j'ai besoin d'avoir un système qui va être designé pour un univers en particulier. Mmh. Si tu es dans la première catégorie, un système comme Genesis, si, si ça fait euh, des années que tu joues à Star Wars, tu vas être dans le confort, mmh. tu, vas, tu vas dire à tes copains, bon ça y est, maintenant on arrête de faire du Star Wars, je vous propose de faire ouais, de ça, ouais. ou du métier. Oui, c'est ça, exactement. Et puis les, les dés tu... ne pas ouais, changeront pas, vous aurez toujours la les façon de… Les ne changent ah, pas, la résolution génial. des règles ne pas, je vous explique ça en cinq minutes et puis c'est reparti, on, on peut jouer sur autre chose en respectant nos codes. Ouais. Euh, Est-ce que je peux prendre mon personnage de Star Wars et, et jouer euh, et jouer dans un univers euh, SF ou space? Est-ce que je peux prendre mon personnage de Star Wars et jouer dans Twilight Imperium? La je fiche. J'ai pas encore vue. <rire> tu vois? La fiche, oui. La bah fiche, oui. fiche si on est, perso. Si on, parle, si on parle purement techniquement, si tu regardes à la fin de l'ouvrage de Genesis, la fiche de personnage. Ouais. Alors oui, le, le look a changé parce qu'il colle à la charte graphique de Genesis. Ouais. Mais sinon. Que j'apprécie beaucoup. Ouais. Sinon, tu vas trouver les mêmes attributs le même système de compétences avec les rangs et le même système de talent. D'accord. Euh, donc oui, tu ne seras pas du tout dépaysé. D'accord. Oui, je pas mon sabre laser, mais j'aurai autre chose. Euh, ouais, du, coup, du coup, euh, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, ce, serait, ce serait une contre-proposition euh, à, euh, à Donjon 5 en fait. Euh, c'est, euh, c'est, c'est ah oh, ouais alors euh, je, je sais pas osé. si on en est encore là parce qu'ils <rire> sont loin devant. Ouais. Mais euh, mais c'est cet esprit-là. En fait, alors que BD5 c'est un système qui qui dédié à un jeu en particulier. On le voit avec la cinquième édition qu'il est décliné dans plein de styles, tu vois. Mmh. Euh, tu vois, on reprend Midnight. Midnight, mmh. les gens euh, avaient un univers à, à produire, ils avaient envie de raconter une histoire. Mais ils n'avaient pas envie de, de refaire un système. Ils se sont dit, il y a un système qui marche très bien, c'est celui-ci. On va coller le système sur l'univers qui nous plaît, et ça marche. Donc ça, ça, ça, ça abonde dans le sens d'un système générique, finalement. Ça plaît une majorité. Est-ce qu'on est, euh, est, qu est dans un monde avec tous ces jeux de rôle qui sont à disposition autour de nous Toutes ces, toutes ces propositions d'univers euh, déjà euh, organisées, déjà hiérarchisées, déjà structurées est-ce qu'on est dans un monde où euh, on a le temps et où c'est tendance de se dire, tiens, je vais créer mon propre jeu de rôle avec mon univers à moi, euh, le créer de A à Z Est-ce que tu penses que cette proposition-là, elle a, elle, a, elle, a, elle a une raison d'être Ou est-ce qu'au final, Genesis va faire comme, euh, comme Dungeon 5, à savoir bénéficier d'extensions et s'appuyer uniquement sur ces extensions eh ben les deux. Alors on peut voir aujourd'hui avec la communauté américaine qu'il y a déjà toute, je me répète, une communauté qui s'est créée autour du jeu, mm -hmm. Avec euh, avec un, un comment dire un forum entre guillemets de, de fans qui s'appelle le Foundry, où, euh, où chacun va y amener sa création perso. D'accord. Donc tu as des gens qui aiment ça, tu as des gens ouais. qui prennent un système générique qui leur convient et qui vont développer quelque chose. Tout le monde n'est pas client de ça, ouais. d'accord. Il y, a, il y a des gens qui n'ont pas le temps et qui préfèrent acheter quelque chose sur l'étagère qui est déjà proposé et, euh, et, et, et puis le, le potasser, le bosser mais t'as des gens, t'as des MJ et, ou des joueurs qui eux ont, ont une imagination telle et le temps de le faire pour euh, développer ce que tu as dit, euh, leur propre adaptation mm -hmm. c'est le but aussi de ce, ce, ces systèmes génériques, mm -hmm. c'est que voilà bon, on donne le moteur, à toi de faire la carrosserie et euh, t'as et des gens qui font ça qui adorent ça, ou ou, euh, je, je l'ai déjà lu, euh, dans la communauté française, as des gens qui vont adapter des univers qui sont déjà développés aujourd'hui, d'autres jeux de rôle, mais qui trouvent que ce système leur convient mieux, et qui vont donc plaquer l'univers qu'ils connaissent bien, virer le système qui est proposé avec, et l'adapter avec euh, Genesis en l'occurrence. Donc là, il s'agit de... Oui, tout est, euh... tout est possible. Il s'agit de dévoyer un jeu de rôle, pour, pour, pour, pour l'incorporer le, le, le, le, le, dans, dans Genesis tu disais que tu avais, avais un exemple c'était sur quel, quel jeu de rôle sans citer la personne alors c'est pas un jeu de rôle de Edge, mais il y a quelqu'un qui, j'ai lu, il y a quelqu'un qui voulait adapter l'univers de Coriolis dont on a déjà parlé ouais, ouais, ouais. Euh, mais virer le système Avec... de Free Alligan, ouais, ouais. mais y mettent le système de Genesis parce que lui il, est, il trouve que ça ça va, ça va, je trouve certainement que ça va, ça va mieux coller à, à la campagne qu'il veut faire et qu'il est le plus à l'aise avec les règles. Et... Donc voilà, enfin, et c'est ça le jeu de rôle, c'est la liberté. Ah oui <rire> Donc, <'est> ça. Euh, <rire> oui, voilà, tu vas, tu vas adapter l'univers qui te plaît euh, avec le système qui te plaît. C'est l'avantage de ces, de ces, de ces systèmes génériques. On aime, on n'aime pas. Mais mmh. euh, voilà, c'est que là, on, on te livre, on te livre une mécanique et euh, en fais ce que tu en veux. D'accord. Au-delà de ça, ils vont, et c'est déjà sorti en version anglaise, maintenant à voir comment la gamme française va se développer, mais bon, on sait déjà que Terrinos va sortir en français, donc du Medieval fantastique va être proposé. Aux États-Unis, ils ont déjà sorti Android, basé sur l'univers du jeu de plateau, jeu de cartes qu'on connaît. Ouais, tout à fait. C'est hein. un peu plus, ouais, ouais. un peu plus évolué. Et, euh, et puis on, ils ont annoncé Twilight Imperium. Donc, donc voilà, tout est possible. Il hmm. y a même forge qui forge économique. C'est ça. Il y a un oui, qui force, qui serait proposé avec son univers qui est très très fantasmagorique. Pour finir cette vidéo, j'ai trois questions à te poser. Euh, la première qui contient les deux premières questions. C'est bizarre ça. J'aime j'aime pas euh, Genesis. Qu qu'est-ce qu qui, qu qui te plaît dans Genesis et qu'est-ce qui te voilà qu'est-ce qui t'a le moins moins convaincu Alors, ce qui me plaît dans Genesis. Euh, déjà la direction artistique, j'ai adoré. Ouais. Euh, je les trouve, le bouquin est super beau, super, ouais, agréable, beau. super agréable à lire <rire> euh, Les couleurs choisies, le, la fluidité, c'est hyper agréable Ça fait pas tout euh, Qu'est-ce que j'aime dans le Genesis bah, C'est un, un système que je maîtrise ouais. euh, Je suis maître de jeu à Star Wars J'ai ouvert Genesis, j'étais à la maison voilà. Il ne manquait plus que les charentaises et hop, c'était reparti Et j'ai foncé sur euh, les, les, petites, les petites nouveautés que qu'apportait ce bouquin Justement sur... Euh, des règles de peur des règles de santé mentale des règles de piratage des règles de magie voilà je suis allé voir ça c'est ça qui m'a plu euh, ça c'est les trucs que j'aime et après ce que j'aime pas c'est que moi je suis plutôt de l'école de euh, un système pour un univers mmh. euh, voilà je suis pas je suis pas très client de, de systèmes génériques en général parce que je suis feignant dans le sens où euh, moi justement j'ai pas le temps d'aller adapter euh, mon univers qui me plaît avec ce système mmh. euh, maintenant si, si l'offre à bombe dans mon sens, j'ai dit pourquoi pas puisque les arguments que j'ai évoqués avant restent réels et ils sont valables pour moi aussi si effectivement je suis à une table où tout le monde connaît déjà le système on gagne un temps fou et, et, et on peut jouer plus vite et, et, et s'amuser plus mais c'est vrai que moi a priori je ne tends pas vers les systèmes génériques c'est pas, pas trop ma, pas trop ma, ma culture d'accord euh... je te pose quand même ma dernière question si tu avais le temps euh, t'es sur une île déserte et tout, t'as le temps euh, tu te servirais de Genesis pour euh, transposer un jeu qui est derrière toi ou pour en créer un de toutes pièces et si c'était lequel ce serait quoi, ce serait quel type d'univers alors, si j'avais le temps... Ça, c'est si des questions. Il n'est pas prévenu que je lui pose des questions. Hein. Alors, je, je là, le chope. Je vais pas travailler celle-là. <rire> si J'étais si si dans ce contexte que tu décris, euh, dont je rêve. Hein. Effectivement, je, là, je serais peut-être tenté de prendre le moteur de Genesis et de développer mon propre univers. Je ne vais pas adapter un univers que je connais, qui a été déjà développé par quelqu'un d'autre. Je développerais mon propre univers et ce serait probablement un univers contemporain. Ah ouais, d'accord. Euh, aujourd'hui. Ah ouais. Avec des trucs bizarres. J'en dirais pas plus. <rire> Mais euh, <rire> oui, si, si cette opportunité se présenterait, ouais, il est probable que j'utilise ce système. Et, euh, et voilà. je développe... Par contre, je développerai mon propre univers. J'irai pas adapter un autre univers. Ou j'irai pas prendre un univers proposé. D'accord. Ok. Bon, et eh ben écoute. Ce serait, du... ce serait du contemporain. Du contemporain un peu. Ouais, avec des choses un peu bizarres. Avec des bêtes. Avec du fantastique dedans. Quoi. Ouais. <rire> Avec du fantastique dedans, c'est hein, ça. À la Stranger Thing ou des choses comme ça, quoi. Hein ouais. On n'en dira pas plus. Merci beaucoup, euh, Nicolas, pour, euh, pour cette expertise. J'espère que vous êtes heureux euh, de, euh, de nous retrouver. Euh, et il va falloir vous habituer parce qu'on est de retour. C'était euh, Genesis, donc le jeu de rôle des univers infinis. J'aime beaucoup cette, cette petite phrase euh, en bas. Euh, moi, euh, moi, ça me fait, euh, ça me fait rêver. N'hésitez pas à nous dire euh, en commentaire comment vous vous appréhendez en fait ce genre de système. Euh, si vous seriez plutôt au niveau euh, de, de l'adaptation d'un jeu existant ou si vous feriez plutôt de la création et si, euh, et si oui, euh, laquelle, ça nous intéresse si vous avez des questions euh, sur Genesis n'hésitez pas à les poser également en commentaire sous cette vidéo on essaiera euh, de vous orienter euh, sur, euh, sur une réponse et puis surtout N'hésitez pas à partager et puis à liker la vidéo parce qu'on est, on est de retour. On est de retour. Euh, D'ici ce week-end, début de semaine prochaine, je ferai moi tout seul un unboxing. De l'anneau unique, j'ouvrirai juste la boîte pour vous montrer ce qu'il y a dedans, même si les habitués JDR le savent déjà, puisqu'ils ont déjà vu dans le dernier Jefferson Show ce qu'il y avait dans la VO. Et normalement, c'est la même chose, mais en français, les amis. Et puis, je retrouverai Nicolas très rapidement, d'ici, d'ici une petite quinzaine, j'imagine, pour vous parler de l'anneau unique où là, on rentrera un peu plus en détail sur les mécanismes, sur la proposition, ouais. et, euh, et on profitera de ton expertise pour parler de, de ce jeu qui est sublime, et euh, qui vient de nos amis de Free League, et en même temps, nos amis de Edge. Autant dire que là, hein, on, est, on est super bien super bien lotis. Beau <rire> Merci beaucoup Nico, pour, pour ta dispo, Merci et bien. une fois de plus, ta présence sur la page. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets parce que là aussi, comme dans Star Wars, il n'y aura que ça pour poutrer les univers d'en face. A très bientôt